Vous pourriez peut-être aujourd'hui augmenter l'intensité dans votre vie d'un cran ou de deux. Je suis gentil, hein je n'ai pas dit 10% de plus. Tentez de vivre une vie en augmentant le niveau et l'intensité de votre vie d'un cran ou de deux crans. Et vous allez voir ce que vous allez expérimenter. C'est pas magique, hein c'est pas ésotérique du tout, hein mais c'est incroyable ce que vous allez vivre. Investissez beaucoup plus. D'énergie dans ce que vous faites. Investissez-vous plus dans tout ce que vous faites, c'est ça l'effet 110. Engagez-vous à 110%. À la gym, c'est à partir de combien de répétitions que tu prends du muscle 1, 2, 3, 4, 5 sur 10. C'est la dixième, c'est pas à la dixième, c'est à la onzième quand on peut plus. Et là, tu deviens un meilleur vendeur, si vous êtes entrepreneur ou, en, ou vendeur employé. Un meilleur vendeur, c'est quand il a envie de partir et qu'il passe 5 appels de plus. Ça, c'est un excellent vendeur. Un meilleur entrepreneur, c'est quelqu'un qui chute et il est prêt à abandonner. Il repart encore au combat. Un employé qui ne veut plus communiquer, c'est celui-ci qui a continué de communiquer et d'avoir un bon état d'esprit qui va devenir chef de service plus tard, quelques mois, quelques années plus tard. À 110%, augmenté d'un cran ou de deux votre vie. C'est ça que je veux dire. Si vous voulez être un petit peu plus fort, soyez un, peu, un petit peu plus engagé.